Alors, la machinerie existe depuis 2014. Euh, à la base, le cœur de l'association, euh, c'est le FabLab. Donc, en fait, c'est un laboratoire de fabrication. On met à disposition des machines, comme une imprimante 3D, une découpe laser, une fraiseuse, euh, à destination du grand public. Donc, en fait, le but, c'est vraiment que tout le monde puisse les utiliser. Et pour cela, elles sont accompagnées par euh, des femmes Managers. Donc, en fait, les femmes Managers vont euh, accompagner les personnes, euh, vraiment de tout âge. Ça peut être euh, une personne de 8 ans euh, comme une personne de 60 ans qui veut découvrir les machines, qui ont des projets, et bien là on est là vraiment pour les accompagner et euh, partager les connaissances, le savoir-faire. La machinerie en fait a deux autres activités. Il y a le Fab Lab et il y a euh, le coworking et l'incubateur. Le coworking c'est un espace de bureau partagé. Donc il y a des bureaux fermés, un open space, euh, il y a des salles de formation, des salles de réunion. Et donc euh, le but c'est vraiment de, de donner l'opportunité en fait à des travailleurs individuels ou des entreprises de venir dans notre lieu et de pouvoir euh, utiliser l'espace partagé qui est la cuisine ouverte et de pouvoir en fait faire des rencontres échanger et donc un lieu de détente. Et ensuite il y a euh, la troisième activité qui est notre incubateur. Donc en fait on a un incubateur euh, sur tout ce qui est innovation sociale et un incubateur dédié à euh, tout ce qui est fonction ou création de tiers lieux. Dans tout ce qui est économie sociale et solidaire, c'est sur un format de trois mois. Toute le, la procédure d'incubation de trois mois est financée par la région Hauts-de-France. Le but, c'est vraiment de créer euh, de A à Z euh, son projet et qu'à la fin des trois mois, en fait, on puisse euh, présenter son projet, que ce soit à des financeurs, à des clients, à des potentiels clients, des prospects, à n'importe qui. Le but, c'est vraiment de pouvoir euh, consolider son projet et pouvoir le présenter. le partage, euh, travailler ensemble, l'engagement, donc par exemple les adhérents euh, ils viennent avec un projet ou non ou ils participent en fait au projet de euh, la machinerie, de l'association. Un tiers-lieu euh, selon moi c'est un espace de travail, euh, de partage, de savoir euh, vivre, de savoir faire et le but c'est vraiment de rencontrer, de travailler en collectif, sur des projets différents au commun et euh, vraiment de montrer que n'importe qui peut travailler avec nous et euh, sur plein de thématiques différentes. Et c'est vraiment les personnes qui veulent être formées, qui ont envie d'apprendre et de partager. Et bah, le Tire-Lieu, c'est vraiment fait pour ça.